Dans cette vidéo, nous allons définir la notion d'échelle et donner deux exemples d'application L'un pour calculer une échelle et l'autre pour utiliser une échelle. Lorsqu'on réalise un plan, une carte ou un schéma selon une certaine échelle, c'est qu'il y a proportionnalité entre les longueurs réelles et celles du plan, de la carte ou du schéma. L'échelle est alors le coefficient de proportionnalité lorsque les longueurs sont exprimées dans la même unité. D'où la définition suivante. L'échelle est égale au quotient d'une longueur sur le plan par la longueur réelle correspondante. Attention, ces deux longueurs doivent être exprimées dans la même unité. Prenons un exemple pour calculer l'échelle d'un modèle réduit de voiture. Une voiture a pour longueur 4,32 mètres et sa maquette mesure 18 cm de long. Pour calculer l'échelle de ce modèle réduit, il faut tout d'abord convertir les longueurs dans une même unité. Choisissons par exemple le centimètre. 4,32 c'est 432 cm. On applique alors la définition et on trouve que l'échelle du modèle réduit est égale à 18 432e, c'est-à-dire après simplification par 18, 1 24e. On dit alors que les dimensions de la maquette sont 24 fois plus petites que les dimensions réelles. On aurait aussi pu présenter nos recherches dans un tableau de proportionnalité, mettant en lien les longueurs réelles et les longueurs de la maquette. Rechercher l'échelle de cette maquette revient alors à chercher le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des longueurs réelles aux longueurs de la maquette. C'est-à-dire qu'on recherche le nombre qui, multiplié par 432, donne 18. Par définition d'un quotient, ce nom est 18 432e, c'est-à-dire 1 24e, comme expliqué précédemment. À ce niveau, faisons une rapide remarque. Dans le cas où les longueurs réelles sont supérieures aux longueurs sur le plan, comme par exemple pour un plan d'une maison, sur une carte routière ou lors de la réalisation d'une maquette d'une voiture, alors l'échelle de réduction est un nombre inférieur à 1. On l'exprimera en général sous la forme d'une fraction dont le numérateur est 1. Dans le cas où les longueurs réelles sont inférieures aux longueurs sur le plan, comme par exemple lors d'un agrandissement au microscope d'une cellule ou sur une photo d'insecte, alors l'échelle d'agrandissement est un nombre supérieur à 1. On l'exprimera en général sous la forme d'un nombre décimal, c'est-à-dire d'une fraction dont le dénominateur est 1. Pour terminer, regardons comment utiliser une échelle. Pour cela, reprenons l'exemple précédent de notre modèle réduit de voiture, dont on a calculé l'échelle qui est 1,24. Sur cette maquette, on a mesuré sa largeur et on a trouvé 7,5 cm. Quelle est alors la largeur réelle de cette voiture Pour cela, on peut reprendre le tableau de proportionnalité précédent. Rappelons que son coefficient de proportionnalité est l'échelle de la maquette. Et que les longueurs réelles sont 20, 24 fois plus grandes que celles de la maquette. Donc la largeur réelle de la voiture est 7,5 fois 24, c'est-à-dire 180 cm, ou bien 1,80 m. On pourra retenir, pour conclure, qu'une échelle est le coefficient qui relie deux longueurs exprimées dans la même unité.